Au début, il y a moi et mon envie de faire projet. Jusque-là, c'est très facile. Puis arrivent Bettina, Guillaume, Julie et tous les autres et leur envie de faire projet. À partir de là, arrive le merveilleux et le compliqué. Car chacun de nous arrive avec des intentions, des architectures et une vision du projet qui lui sont propres. Et c'est la conjugaison de nos postures et élans individuels qui vont représenter le socle de la coopération à partir duquel nous allons faire projet commun. Ce socle-là, il préexiste à la construction de notre projet, puisqu'il apparaît dès l'instant où nos élans se rencontrent. Et il est fait d'architectures qui nous sont au mieux non directement perceptibles, voire carrément invisibles. Mais quoi qu'il arrive, qu'elle soit invisible ou rendue intelligible, elle représente les fondations sur lesquelles notre dynamique de coopération va se mettre en route. Et sur lesquelles nous allons bâtir notre projet commun. Et soyons clairs, la posture de coopération, ben c'est pas un réflexe. C'est un muscle à muscler, qui demande à être identifié, qui se joue, qui se répète et s'évolue avant de s'incarner réellement. Et c'est précisément la qualité de notre posture de coopération qui va faire pencher la balance, dans un sens ou dans l'autre. Le merveilleux ou le compliqué. Et la vie d'un groupe, ça s'accompagne et ça se fertilise. Mais qu'il s'agisse de leadership, de facilitation, ou même simplement d'être acteur de notre projet, savoir impulser au bon endroit, s'arrêter sur les points d'importance, c'est avant tout savoir le faire en conscience de ce qui est présent dans notre propre tableau de collaboration. C'est à partir de là qu'il va être pleinement possible de repérer, arroser, faire fleurir nos postures réflexes pour passer de la posture individuelle à la posture de coopération sans ne rien enlever des élans en présence qui sont l'engrais de notre projet. Pour accompagner ce mouvement, nous allons nous doter d'un cadre d'agilité fait de règles qui autorisent plutôt que de règles qui protègent ou de règles qui contraignent. Et on va également visiter les intentions en présence. Puis seulement à partir de là, poser les architectures complémentaires à celles qui sont déjà présentes et qui vont permettre de mettre en culture le plein potentiel de notre groupe. Puis de l'arroser.